Il est temps maintenant pour les questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition euh, loyale de sa majesté. Merci. Question au premier ministre. Il n'y a pas de question sur le fait que le système de santé de l'Ontario est en crise. Mais ne nous y trompons pas. Ce, cette crise a été créée. Ce gouvernement n'a pas financé les hôpitaux. Il a, a réduit les salaires des travailleurs dans le secteur de la santé. Après des années de euh, difficultés, ce gouvernement utilise la crise avec une excuse pour élargir les services à but lucratif en Ontario. Il est difficile de retenir les médecins, les infirmiers et cela crée véritablement une crise du personnel dans le secteur de la santé. Il est difficile d'investir et rien dans ce projet de loi n'évite les problèmes. Alors, est-ce que le Premier ministre peut garantir que les cliniques à but lucratif ne vont pas reprendre le personnel qui travaille dans les hôpitaux publics et dans les institutions de soins de longue durée? Le Premier ministre, merci à la chef de l'opposition pour sa question. Alors, je vais vous dire qu'à nous, nous sommes entrés en service en 2018. Le secteur de la santé était un véritable désastre. C'était véritablement un chaos. Depuis 2018, nous avons eu 60 000 nouveaux infirmiers, 8 000 nouveaux médecins. Nous avons créé des écoles de médecine qui vont pouvoir donner des diplômes à de nouveaux médecins. Et l'année dernière, nous avions 8 000 nouveaux infirmiers et infirmières qui sont arrivés dans nos services. Ce qui représ... Nous avons investi plusieurs milliards en plus pour le secteur de la santé. Nous construisons 50 nouveaux sites dans toutes les régions, communautés, villes. Nous dépensons plus de 40 milliards de dollars pour faire en sorte qu'il y ait les infrastructures nécessaires. Et je vais terminer lors de la question complémentaire. Merci. Question complémentaire. Alors, je pense que ça veut dire non, Monsieur le Président, parce que, quoi que ce gouvernement dise, ils ne peuvent pas garantir cela, parce qu'ils sont trop occupés à lutter dans les tribunaux pour pouvoir maintenir les salaires bas de ceux qui travaillent dans le système public. Et nous, nous avons vu qu'il y a, par exemple, des quarts de tour dans les hôpitaux qui, dans lesquels il n'y a pas de personnel. Et alors, j'aimerais rappeler à ce Premier ministre que leur système n'inclut aucun contrôle du système. On ne sait pas quels organes vont contrôler ces organismes à but lucratif pour faire en sorte qu'ils travaillent de manière sûre. Alors, quelles sont les garanties concrètes que le Premier ministre peut donner aujourd'hui pour garantir la sécurité des patients dans les hôpitaux et dans les institutions privées? Alors, nous construisons le système de santé. L'opposition nous bloque à chaque pas. Ils n'ont aucune solution, Monsieur le Président, et ils il y a beaucoup de retard de chirurgie alors que nous avons une solution ou ils n'ont pas de solution. Ce que nous faisons dans les hôpitaux est de travailler de manière collaborative avec les associations médicales de l'Ontario. Nous travaillons en collaboration avec les directeurs d'hôpital pour faire en sorte qu'on puisse avoir des hôpitaux dans les zones urbaines et non urbaines pour pouvoir avoir des chirurgies de cataracte ou des chirurgies de remplacement de la hanche. Alors pensez, pensez-y, vous avez un parent âgé qui souffrent depuis des années tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas avoir un remplacement de la hanche alors que là, maintenant, ils vont pouvoir avoir accès à cette chirurgie. Quand on parle des infirmiers et infirmières, nous avons 13 000 nouveaux infirmiers qui étudent dans les collèges et universités et qui attendent de pouvoir se joindre aux équipes pour la santé de l'Ontario. Nous allons continuer de travailler pour pouvoir avoir le meilleur système de santé dans le monde, Monsieur le Président question complémentaire finale alors, Monsieur le Président, ce gouvernement, en fait, passe de un certain nombre de médecines à zéro médecine. Il ferme des hôpitaux à cause des crises des ressources humaines. Et le fait est que le gouvernement demande aux Ontariens d'avoir confiance en eux. Mais hier, le ministre a dit qu'ils ne vont pas pouvoir partager certains modèles à cause, et je cite, du modèle de business de ces organismes. Mais on ne peut pas dire que, euh, oui, à part dire que les gens peuvent aller se prendre chez l'homme semaine et les gens ne peuvent pas savoir ce qui se passe pour la sécurité publique. Alors encore une fois, comment ce gouvernement va garantir que le fait que l'intérêt des patients soit au-dessus de l'intérêt des institutions privées la ministre de la santé. Merci, Monsieur le Président. Vous Savez-vous, la députée d'en face continue de protéger un petit groupe de personnes qui ne veulent pas le changement. Ils ne veulent pas voir le changement. Ce que nous protégeons, ce que nous défendons, c'est pour les patients, les patients qui ont attendu trop longtemps pour avoir des services, pour avoir des chirurgies de remplacement de la hanche, de cataracte. Nous voulons que ces personnes puissent avoir la personne, d'avoir la possibilité d'avoir ces services dans leur communauté. Nous faisons les investissements nécessaires pour aider les Ontariens chez eux. Je suis très fière du travail que nous sommes en train de faire. Les euh, chefs d'hôpital, les médecins, le personnel de santé, les personnes qui travaillent dans le système, qui comprennent que l'innovation n'est pas une chose négative. Nous faisons ces investissements et nous garantissons qu'à travers nos investissements, comme par exemple l'école de médecine de la ville de Brampton, eh bien nous allons pouvoir amener de nouveaux étudiants qui vont commencer à travailler, qui vont être en mesure d'avoir ces occasions ici en Ontario dans le système financé publiquement. Merci. La chef de l'opposition, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement a montré plusieurs fois que leur intérêt est de faire en sorte d'enrichir quelques personnes et non pas d'aider les personnes dans leur souffrance. Alors, il y a un nuage au-dessus de la tête de ce gouvernement. Alors, je reviens au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a évité une question concernant la nature de ses relations avec certains constructeurs. Nous savons que les constructeurs ont reçu quelques euh, ordres concernant le zonage. C'est bizarre et qu'il euh, y a eu donc des événements pour récolter des fonds. Alors dans l'intérêt de la transparence, je vais demander au Premier ministre, est-ce que quelqu'un a le bureau du Premier ministre, passé, présent ou euh, toute personne de ce gouvernement a un rôle pour pouvoir travailler dans ces événements pour récolter des fonds? réponse le leader parlementaire du gouvernement merci monsieur le président alors effectivement nous avons travaillé avec les commissaires qui effectuent tous les contrôles mais effectivement on voit on est toujours surpris à l'incapacité de l'opposition de voir ce qui se passe dans notre province nous voulons construire de nouvelles maisons pour les personnes nous voulons que les personnes qui puissent avoir accès plus de 300 000 personnes qui arrivent en Ontario chaque année, on veut qu'ils puissent avoir accès au logement, aux emplois et on veut que nos investissements puissent aider ces personnes. Nous avons créé des emplois en Ontario. Nous voulons que les entreprises ramènent les, les emplois en Ontario. Nous voulons ce que tout le monde veut dans ce pays, c'est-à-dire donner aux personnes la capacité d'acheter leur première maison, la capacité d'accéder à tout ce qui est nécessaire dans euh, leur communauté avoir de bonnes écoles, des des rues qui soient sécurisées Terme, Monsieur le Président, nous voulons créer un Ontario prospère et l'opposition fait tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir nous en empêcher. Arrêtez la pendule. A l'ordre, s'il vous plaît. Alors que la pendule est arrêtée, je rappelle aux députés que nous avons les jeunes parlementaires qui participent aujourd'hui dans la tribune et nous voulons faire tous nos efforts pour leur donner le bon exemple. Commencez la pendule, chef de l'opposition. Monsieur le Président, je pense que les, la population de notre province mérite des réponses. Et ça, sent, ça sent mauvais du côté du gouvernement et euh, il y a un nuage qui est, est, est, est sur la tête de ce gouvernement et cela va sans dire que quand on est le premier ministre d'une province, vous devez respecter les normes les plus élevées de comportement, surtout quand euh, votre liste d'invités inclut des lobbyistes et des personnes qui reçoivent des euh, la capacité de pouvoir suggérer des changements aux lois. Alors, pourquoi il y a des rapports selon lesquels on, on, on laisse les personnes souffrir Alors, encore au Premier ministre, est-ce que quelqu'un dans ce bureau a aidé à créer la liste des invités pour ces événements de récolte de fonds Oui ou non le leader parlementaire du gouvernement. Eh bien, Monsieur le Président, je pense que la question et la façon dont la chef de l'opposition pose la question, les questions pendant ces derniers jours montrent que euh, ce n'est pas quelque chose qui concerne l'économie pour eux. Ce n'est pas quelque chose qui touche la construction des écoles, de logements ou la possibilité de changer le système pour les Ontariens pour améliorer la vie des Ontariens ou faire en sorte d'apporter des changements aux factures de l'électricité pour permettre aux personnes de pouvoir payer leurs factures, de construire des routes, de permettre aux jeunes d'aller à l'école, et eh bien tout ce que l'opposition veut faire c'est en fait euh, détruire l'Ontario pour la population, alors que tout ce que nous faisons c'est le reconstruire, hein. éliminer les impôts, créer un système de transport en public qui aide les personnes, créer des euh, lits d'hôpital et de soins de longue durée pour la population. Nous faisons des investissements pour que les industries de notre province puissent être prospères, malgré les difficultés que nous trouvons, malgré la chef de l'opposition. Député de ottawa saint Londres question finale complémentaire. Eh bien, vous savez de quoi il s'agit, c'est avoir un gouvernement que les dans lequel les Ontariens puissent avoir confiance et dans, dont les Ontariens puissent être fiers. C'est de cela qu'il s'agit et c'est ça qu'on qu ne voit pas. Alors, revoyons un petit peu les délais. Alors, au mois d'août, il y a eu donc les premières rencontres. En septembre, il y a eu le mariage. Deux mois après, ce gouvernement a cassé les promesses faites aux aux ontariens et a commencé la construction de la ceinture de verdure. Les personnes qui ont participé au fait du Premier ministre ont vu la valeur de leurs terre augmenter jusqu'aux étoiles. Alors, est-ce que les membres de ce gouvernement ne sont pas curieux de comprendre pourquoi leurs amis euh, ont euh, eu ces avantages? Alors, est-ce que le Premier ministre a partagé avec ces personnes les, euh, et, et est-ce que ses amis donc, ont participé à ces événements Le leader parlementaire du gouvernement. Alors, oui, effectivement, nous avons des instances de contrôle. On sait que les Ontariens ont pris des décisions importantes en juin. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'était réduire l'opposition et élire plus de euh, conservateurs progressistes à cette Assemblée pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant avec les actions alors c'est un, une population qui veut avoir des leaders qui veut permettre aux, aux groupes conservateurs de pouvoir aller de l'avant avec les actions, c'est quelque chose que l'opposition ne voit pas alors, mais cela n'est pas important, ce qui est important c'est construire mieux pour les ontariens et ontariennes construire plus de maisons pour que les ontariens et ontariennes puissent avoir accès à logement pour qu'ils puissent avoir des emplois, des opportunités comme des millions d'autres Ontariens ont eu par le passé. Et les gens savent que notre côté de la Chambre va pouvoir faire cela alors que l'autre côté ne va pas vouloir le faire. Arrêtez la pendule. À l'ordre, s'il vous plaît. Start the clock, the next question, the member for Waterloo relancer la pendule. Député de Waterloo, prochaine question. Question pour le ministre des Affaires municipales et du logement. Il y a deux semaines, on a voté pour retarder un projet de plusieurs centaines de millions de dollars qui aurait créé de nouveaux logements. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de réponse de la part du gouvernement sur comment appuyer la construction de nouveaux logements. Les euh, décisions du, des conseils municipaux ont euh, des difficultés à aller de l'avant et euh, euh, ce. Cela voilà a donc créé des difficultés et la mise en place de redevances d'aménagement et la crise du logement continue de s'empirer dans la région de, de Waterloo et en Ontario. On a en 2023 déjà un effet de euh, cette crise. Alors est-ce que le ministre va revenir et consulter véritablement les municipalités pour pouvoir pousser à la création de nouveaux logements dans la province de l'Ontario? Le ministre des Affaires municipales et du logement, merci Monsieur le Président président. Alors, effectivement, ce qui est inquiétant, c'est que nous entendons des choses préoccupantes du conseil municipal de Waterloo. Nous avons discuté récemment avec ce conseil et je suis impatient de pouvoir continuer la construction concernant les redevances d'aménagement alors que nous allons continuer de construire et il y a des règles concernant les incitatifs. Nous ne pensons pas en tant que gouvernement que les fournisseurs de logements à but non lucratif devraient payer des frais insoutenables de la part de aux municipalités, ce que nous pensons que ces coûts devraient permettre en fait d'éliminer les redevances d'aménagement. C'est la politique de ce gouvernement. Nous sommes impatients de travailler avec les parties prenantes et nous voulons discuter avec le conseil municipal de Waterloo. Question complémentaire. Ce ministre a créé le problème. Donc, nous aussi, nous sommes très euh, inquiets. Et ce n'est pas uniquement la construction qui est retardée. Ce sont des infrastructures vitales comme les routes des euh, um, gares et des euh, cours d'eau, etc. Ce sont des infrastructures qui vont aider la région de Waterloo à se développer. Et il, euh, le ministre, en fait, rend les municipalités coupables de ces retards. Mais les redevances d'aménagement vont retarder ces projets et maintenant les projets vont passer à 2024 à cause de l'incertitude que ce gouvernement a créé avec le projet de loi 23. Alors quand est-ce que le gouvernement va abroger le projet de loi 23 qui met en danger le développement de la région de Waterloo et d'autres régions en éliminant ces redevances d'aménagement sur lesquelles les régions se basent pour la création d'infrastructures. Le ministre. Merci Monsieur le Président. Nous voulons travailler en partenariat avec les municipalités. Par exemple, dans la ville de London qui a approuvé récemment la motion approuvant la construction de nouveaux logements. Alors maintenant, il faut voir la différence par rapport à ce qu'on entend de la part des néo-démocrates et de ce qu'on voit de notre gouvernement. Je veux parler en particulier aux jeunes qui sont ici aujourd'hui. Nous avons ajouté... Euh, les coûts d'aménagement en fait ajoutent des frais ce qui veut dire en fait des frais supplémentaires pour les personnes qui doivent payer des, euh, euh, des prêts bancaires, ça veut dire que euh, avant que les gens puissent payer euh, des avances pour pouvoir acquérir un logement il va falloir 20 ans d'attente les municipalités, nous avons entendu beaucoup de municipalités avec lesquelles nous avons travaillé, alors je suis très inquiet par rapport à ce que j'entends de la région de Waterloo, je veux dire nous vous entendons et nous voulons euh, que vous ayez confiance en ce que nous faisons pour vous. Je rappelle aux euh, députés euh, et à tous les députés et ministres de faire leurs commentaires en passant à travers le président et non pas de parler directement aux personnes dans la tribune. Nous, Nous allons relancer la pendule. Député de Berry. Merci, euh, Monsieur le Président. Notre euh, L'économie de notre province, après euh, 15 ans de, euh, inaction de la part de différents gouvernements NPD conservateurs, euh, NPD, pardon, nous voyons en fait les difficultés. Alors ces euh, emplois représentent des opportunités pour la population beaucoup peuvent avoir accès à des emplois qui sont bien payés, à des pensions bien payées. Ce sont des emplois qui sont qui ont beaucoup de valeur, qui sont nécessaires urgentement pour notre province et euh, nous pour créer des infrastructures vitales. Est-ce que le ministre du travail, de l'immigration, de la formation et euh, des euh, euh, compétences spécifiques peut nous dire ce qu'a fait le gouvernement pour pouvoir améliorer l'accès à l'emploi pour ces personnes. Le ministre, merci à la députée qui fait un excellent travail pour défendre le travail dans notre province. On sait qu'on a besoin de plus d'investissements pour les métiers spécialisés dans notre province. Je suis content de pouvoir dire que nous avons réalisé beaucoup plus d'investissements pendant dix jours. Beaucoup de personnes dans notre province, grâce à un programme que nous avons mis en place, ont la possibilité de pouvoir participer à des salons et à des foires pour pouvoir voir de quoi ces métiers spécialisés sont question. Et récemment, nous allons élargir aussi ces programmes à plus d'endroits dans notre province. Monsieur le Président, en donnant à plus d'étudiants la possibilité de voir comment ces métiers spécialisés sont intéressants, nous nous sommes en train de créer la possibilité pour ces personnes d'accéder au succès et de développer parce que, comme dit aussi notre Premier ministre, si on connaît un métier spécialisé, on est euh, euh, en, en sécurité pour la vie. Question complémentaire. Oui, nous avons besoin de métiers spécialisés pour construire les maisons, pour construire le, trans, le système de transport, pour construire les infrastructures critiques. Nous avons besoin d'avoir plus d'hommes et de femmes formés dans notre système. Et ensemble, nous pouvons construire une meilleure province. Nous est-ce que le ministre peut dire au gouvernement et à cette assemblée que fait le gouvernement pour éliminer les barrières pour les personnes qui veulent faire une carrière dans les métiers spécialisés Le ministre du Travail. Merci pour cette question si importante et depuis que nous avons formé le gouvernement, nous avons augmenté le nombre de migrants nous avons aidé les personnes à obtenir la résidence permanente et nous avons ce chiffre de 50 40 des personnes qui ont eu la résidence permanente ont été dans les métiers spécialisés. Nous avons apporté des, constructeurs, des travailleurs dans le secteur de la construction et euh, en plus, nous avons approuvé aussi un projet de loi qui permet d'éliminer l'exigence pour les travailleurs dans le secteur des métiers spécialisés. Nous donnons la bienvenue aux personnes dont nous avons besoin pour réduire les barrières face auxquelles les nouveaux arrivants se trouvent. Pour travailler en Ontario, nous construisons une meilleure province et un meilleur pays, un pays plus fort de cette manière, Monsieur le Président. Nouvelle question, député de Nicolas. Ministre de la Santé. Yesterday, the minister Hier, la ministre a, euh, pris, a fait en fait un pas important vers la destruction de Medicare et vers la destruction de la qualité des soins de santé en Ontario. Tous disent la même chose. Le euh, projet de loi de la ministre va permettre aux, aux entreprises de pouvoir gagner beaucoup d'argent sur le dos des euh, euh, personnes. Et il n'y a pas de contrôle pour protéger les patients dans ce projet de loi. Pourquoi? Réponse, la ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Savez-vous, hier, nous avons euh, fait un autre investissement pour faire en sorte que le système de santé financé publiquement soit sûr et euh, soit approprié pour les communautés et cela va être de la sorte pour les générations à venir. Le gouvernement a déjà mentionné que depuis 2018, 14 milliards de dollars ont été investis dans le système de santé en Ontario. Qu'est-ce que nous a donné cet investissement il nous a donné deux nouvelles écoles de médecine. Il nous a donné l'opportunité de pouvoir garantir que les personnes qui pratiquent la médecine en d'autres endroits du Canada peuvent le faire quand ils viennent en Ontario. Nous avons à, à travers euh, vous, euh, ce projet de loi garanti que pour les générations à venir une population euh, croissante et vieillissante va être protégée avec un système de santé qui est financé publiquement. Je suis incroyablement fière du travail que le personnel de santé fait et de, du soutien que nous donnons au système de santé. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, il y a eu des années de recherche sur les euh, corporations à but lucratif qui fournissent des services de santé euh, financés publiquement. Les résultats sont euh, clairs. Des temps d'attente plus longs, euh, moins d'efficacité, et c'est associé avec une euh, mortalité augmentée. Pourquoi la ministre détruit le Medicare? La ministre.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 En renforçant le euh, nombre de cliniques euh, financées publiquement, nous garantissons que les patients aient accès aux services nécessaires dont ils ont besoin de manière rapide. La députée d'en face veut que les gens attendent dans les listes d'attente. Nous, nous ne voulons pas cela. Nous voulons euh, aider à euh, financer des euh, organismes qui peuvent offrir des chirurgies de cataracte à Kitchener, à Waterloo, à Ottawa. Et nous avons des programmes financiers publiquement qui existe déjà et qui servent déjà plus de patients en Ontario. Nous allons continuer de faire ces euh, élargissements parce que nous ne voulons pas euh, croire qu'il soit approprié de faire en sorte que les gens doivent attendre pour pouvoir avoir des procédures nécessaires médicales dans leur communauté. C'est euh, inacceptable pour moi et cela, euh, la députée d'en face ne le comprend pas. Alors en euh, Ontario, on a déjà plusieurs centaines de cliniques et nous ne voulons pas euh, euh, euh, nous voulons en fait faire en sorte de pouvoir servir les patients encore mieux. Merci, Monsieur le Président. Euh, nouvelle euh, question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Hein. À cause des politiques euh, du gouvernement libéral précédent qui a été appuyé par le NPD, on a euh, éliminé des emplois de notre province et on a éliminé le potentiel économique. Dans les communautés éloignées du Nord, les communautés ont connu euh, des euh, pertes énormes. C'est pourquoi il est vital de travailler en partenariat pour pouvoir avancer le développement économique avec les communautés autochtones pour créer des opportunités économiques pour les emplois et les entreprises dans le secteur du Nord. Appuyer le développement économique du Nord va mener de l'avant dans le processus de réconciliation et dans le partenariat avec les communautés autochtones. Est-ce que le ministre des Affaires autochtones peut expliquer comment le gouvernement prévoit d'améliorer la prospérité pour les communautés autochtones? du Nord. Merci le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. Je souhaite remercier le député face pour le travail excellent qu'il fait pour ses commettants du euh, sud-ouest de l'Ontario. Je suis véritablement euh, ravi de pouvoir servir avec un Premier ministre qui met véritablement l'accent sur le développement des communautés autochtones du Nord partout dans la province, Monsieur le Président. Et j'aimerais mettre aux actes que euh, nous avons euh, continué le travail de pouvoir développer les, à, à, les communautés du Nord et nous avons travaillé avec le chef régional Archibald de pouvoir mettre en œuvre des programmes qui garantissent que les communautés autochtones aient leur place dans toute la chaîne d'approvisionnement dans tous les secteurs dans notre province ils se manifestent nous sommes contents de travailler avec eux en tant que partenaires à plein titre et de mettre en œuvre des programmes pour garantir que les communautés et les entreprises autochtones ont un rôle très important dans la prospérité économique de l'Ontario. Question complémentaire. Merci. Et je remercie le ministre de sa réponse. Ça fait seulement partie de notre économie. Il y a d'autres moyens pour amplifier la prospérité et bâtir tout l'Ontario. Les organismes et les communautés autochtones donnent du leadership pour avoir des plans de création d'emplois et d'investissement. L'investissement avec les partenaires des Premières Nations va assurer qu'on va avoir de la prospérité pour les autochtones et toute la province. Continuons à investir dans les communautés autochtones et créer plus d'occasions pour tout le monde. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour appuyer la prospérité? Le ministre des Affaires autochtones, il a des moyens où on puisse avoir ses propres fonds et les demandes sont vertes. Pour le Fonds du développement économique pour les Autochtones. On veut la subvention de diversification économique et d'autres bourses qui ciblent les occasions de formation pour donner des occasions économiques aux, aux communautés autochtones. Nous avons le programme de bourses pour les communautés autochtones. Je l'appelle des briques et des édifices. Et il y a beaucoup d'occasions pour la croissance dans la région, mais on a besoin qu'il y ait un édifice qui puisse fonctionner pour être intégré, pas seulement sur la réserve, mais en dehors de la réserve, où toutes les, les actions à place des partenariats complets avec les autochtones. Et la Société de développement économique, c'est la priorité de ce gouvernement. Et on veut s'assurer que les entreprises autochtones sont bien intégrées dans la prospérité économique de cette province. Question suivante, la députée de l'Université de Rosedale. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé à la ministre de la Santé, même si on continue avec le plan de chirurgie à profit. Et il y a euh, des hôpitaux qui sont vides. L'hôpital des enfants malades ne peut pas ouvrir de salles d'opération parce qu'ils n'ont pas assez de personnel en même temps que 3 400 enfants. Madame la ministre, pourquoi vous continuez avec la chirurgie à plein temps quand on a des salles d'opération qui sont vides dans les hôpitaux publics la ministre de la Santé, merci. Il n'y a pas de doute qu'on veut s'assurer que euh, les jeunes qui ont le plus de défis reçoivent les soins là où ils ont besoin. Et je ne vais jamais critiquer l'hôpital des enfants malades, ces kids, qui donne des soutiens extraordinaires. Y inclus, quand on a vu euh, le. Euh, VRS qui a eu, c'était les enfants, euh, les médecins, euh, quand les médecins, les infirmières et le personnel ont répondu à l'appel pour avoir la même connaissance sur comment traiter les gens qui venaient avec euh, le VSR. Quand on a vu ces chirurgiens dans, à l'hôpital des enfants malades, ces kids, on a fait des investissements immédiats et maintenant sont devenus des investissements euh, immédiats. Donc les hôpitaux, lui-même, les cliniciens ont répondu à la perle. Et nous, en tant que gouvernement, on va continuer à appuyer leur travail pour assurer que les plus vulnérables reçoivent les soins. Merci. Question complémentaire. Il n'y avait rien dans cette réponse qui répondait comment vous, vous allez augmenter la capacité dans les hôpitaux publics. Je veux revenir à la ministre de la Santé. Ce n'est pas une question avec l'hôpital des enfants malades. Le réseau universitaire euh, des, oh, des soins hospitaliers Hospitalier a dit que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas assez de salles d'opération, qu'ils n'ont pas assez de personnel. Ils annulent des chirurgies parce qu'ils n'ont pas la dotation personnelle. Et de. de de donner la possibilité d'avoir des chirurgies à but lucratif, ça ne va pas aider à ce problème de dotation personnelle. Quel est votre plan de résoudre la crise de dotation personnelle dans les hôpitaux publics, afin qu'on puisse augmenter la capacité d'exploitation de, dans les hôpitaux publics La ministre de la Santé. Je vais vous dire ce que notre gouvernement a déjà fait, c'est-à-dire d'encourager ce un plan de relance de 130 millions de dollars qui donne la possibilité aux hôpitaux qui avaient la capacité d'avoir plus d'heures des opérations. Beaucoup d'hôpitaux l'ont fait. Quant à la population pédiatrique, nous comprenons, c'est vraiment très préoccupant comme domaine. À l'automne, quand on a vu que le VRS qui touchait les hôpitaux pédiatriques en particulier, on, fait, on a fait un certain nombre de choses. On a fait des investissements dans les euh, lits de soins intensifs. On a plus de lits de soins intensifs pédiatriques qu'on avait. On a fait ces investissements. Le Premier ministre Ford a rendu clair qu'on ne va pas laisser nos partenaires des hôpitaux derrière. Merci. Question suivante, la députée de Don Valley Merci. Ma question s'adresse au premier oui. ministre. Hier, ce gouvernement a déposé un plan pour des soins de santé qui inspire zéro de confiance, de protection des patients et d'assurer qu'il est accès de façon équitable. On évite les racines des problèmes et fait des promesses qu'aucune personne ne croit. Pourquoi on devrait croire? Ce gouvernement a promis qu'il ne toucherait pas la ceinture de verdure et l'ont coupé. Ils ont promis qu'ils auraient 8 000 enfants au programme d'enfants autistes, mais ils ont laissé la liste d'attente augmenter. Ils ont arrêté de donner des données. Ils ont dit qu'il n'y avait pas une crise dans les soins de santé, même si 158 urgences étaient fermées partout dans la province. Et maintenant, le gouvernement présente un plan superficiel pour des soins de santé qui donne beaucoup de promesses avec des garde-fous mais on ignore ceux qui sont arrivés au pouvoir. Pourquoi quelqu'un devrait faire confiance à ce que ce Premier ministre et ce gouvernement disent? La vice-première ministre et le ministre de la Santé, la réponse courte, c'est que les investissements sont faits, les annonces sont faites, et on voit les résultats de ces investissements. Quand nous, en août, on a dit à l'Ordre des infirmières de l'Ontario d'expédier des processus et donner des permis à des infirmières et infirmiers formés à l'étranger. On a un chiffre historique d'infirmières. 6000 infirmières et infirmiers en 2021 ont maintenant la capacité de travailler dans leur communauté, dans les soins de santé, en milieu hospitalier, en Ontario. On a fait ces investissements en en lançant pas un seul, mais deux. Des établissements euh, euh, euh, universitaires qui vont former plus de médecins parce qu'on comprenait qu'il fallait faire ces investissements. Est-ce que j'aimerais avoir ces investissements? Il y a dit ans, absolument. Mais on l'a maintenant. On répare le système qui, franchement, a été ignoré sous les gouvernements précédents trop souvent. Question complémentaire? Monsieur le Président, je suis content que la ministre de la Santé a touché au l'enjeu des infirmières. En août, elle a dit qu'elle allait regarder le problème des agences de soins infirmiers à but lucratif. Et on attend encore. On a vu les effets empoisonnés des profits dans les soins de longue durée ou des aînés mouraient, Ce gouvernement ne faisait rien. Plutôt que euh, sauf déposer des mesures pour protéger les exploitants euh, les plus qu'on peut. Quand on a le projet loi 124 qui expulse les infirmières, les agences d'emploi temporaire pour les infirmières, les enfants, et on fait des embauches dans des stationnements et d'autres euh, choses non scru sans scrupules. D'autres s'engagent à la marque des hôpitaux demandent trois ou quatre fois les prix. Est-ce que ce gouvernement pour le stationnement, par exemple, est ce que ce gouvernement va prendre poser des gestes pour éviter ces agences de soins infirmiers temporaires? Réponse Merci. Les agences de soins enfermés et de soins de santé existent depuis de beaucoup de décennies dans la province de l'Ontario. C'est un moyen comment on, on traite les hausses de demande et on voit des taux élevés de maladies ou d'autres enjeux. Je dois dire, je trouve intéressant. Le député d'en face aurait choisi de cibler quelque chose qui existe dans la province de l'Ontario. On avait 800 euh, euh, euh, centres chirurgicaux diagnostiques en milieu communautaire qui a été approuvé par le gouvernement libéral précédent. Pourquoi Parce qu'ils comprennent qu'il a de la valeur et une place d'assurer où les gens aient accès dans leur communauté en temps et lieu. Et on va continuer à le faire. Question suivante, le député de kitchener conestoga Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au solliciteur général. Je vais prendre une minute pour remercier les agents de police dévoués de la région de Waterloo, des services policiers de Waterloo. À chaque jour, ces hommes et femmes mettent leur vie en jeu pour notre communauté dans la région de Waterloo et partout dans la province. Le chef de police Macron a dit que leurs agents répondent à un minimum de trois appels de santé mentale par année. Selon le rapport des services policiers de Waterloo, ils vont à dix appels euh, de santé mentale et cinq à six tentatives de suicide. Ces appels euh, sont complexes et les euh, agents ont besoin des outils appropriés. Au ministre, qu'est-ce que notre gouvernement fait pour aider nos agents de répondre de façon appropriée à ce type d'appel. Le solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier mon ami, le député de Kitchener-Conestogues, de son excellente question. Notre gouvernement a relancé la formation pour les policiers qui sont mieux préparés à identifier des situations où les gens sont dans la détresse mentale. Et je veux souligner. Le, le, le Collège policier euh, des, à Helm où on a fait de la formation à 1 500 cadets qui vont rendre l'Ontario plus sécuritaire. L'Ontario finance euh, 18 unités mobiles pour assurer de meilleurs résultats et des réponses appropriées. Et on investit davantage, de plus de 4 millions de dollars, pour que tout l'Ontario soit en sécurité. Ce sont des gens formidables qui nous protège au quotidien. Question complémentaire Merci, Monsieur le Président. Et je reviens au solliciteur général. Je le remercie de sa réponse. Ils nous bénéficient d'avoir une de ces équipes à Waterloo, l'équipe Impact, où il y a des cliniciens de crise qui sont avec les agents de police qui vont à ces appels. Mais je veux souligner deux, deux ou trois choses que le chef Crowley a mentionnées et une approche différente pour les agents de police pour répondre de façon appropriée à la santé mentale. Et il a dit, c'est le chef Cole, si on peut trouver des moyens communs, passer l'appel à une réponse alternative, sans que ce soit de la police ou un suivi d'un professionnel en soins de santé mentale, c'est ce qu'on devrait faire. Le chef a dit qu'on peut encore améliorer les choses avec les services, pour avoir... Des mesures de chance. Comment est-ce que notre gouvernement appuie les agents de première ligne qui répondent à des appels de santé, sécurité, et de santé mentale plutôt de plus en plus? Réponse du ministre. Merci. Je remercie le, le député. On continue à avoir du financement le programme de qui, dirais, qui a, a été démarré en novembre 2020. Deux et on investit 9 millions de dollars sur trois ans et on va un programme des appels de crise. Je veux euh, remercier le chef Crowley. Ce programme engage des pro professionnels de santé dans le centre de communication avec l'objectif d'envoyer des appels de santé mentale ailleurs. La, les services policiers de Waterloo sont des chefs de file pour répondre à la question santé mentale en pensant à la sécurité publique. Nous sommes reconnaissants de leur partenariat. Merci. Question suivante, la députée de Toronto-Saint-Paul. Merci la fin de semaine dernière, City News a partagé des documents en révélant que le premier ministre et le ministre des Transports demandent à Metrolinx de retenir de l'information du public quant à ce que ne fonctionne pas avec le projet P3 de Eglinton-Crosstown. La petite Jamaïque et les résidents de Eglinton ont eu de la construction à Toronto-Saint-Paul et maintenant ce projet P3 est retardé encore une fois et ce gouvernement refuse de nous dire pourquoi? Ma question au Premier ministre est ce que le Premier ministre et le ministre des Transports vont arrêter de garder les secrets du public, arrêter de ne pas tout dire à ma communauté et dites pourquoi que le projet P3 est encore une fois retardé et quand qu'est-ce qu'il sera finalement complété. Merci. Je fais dire à la députée de faire attention au langage pour la réponse la ministre des Transports. Merci. Les Ontariens méritent d'avoir un, un système de transport public qui soit fiable. Et nous ciblons que le Highland Coast est sécuritaire quand il sera complété. Monsieur le Président, on a appris de l'expérience à Ottawa avec le train à Ottawa qu'on ne peut pas faire ça tout trop rapidement avant qu'il soit prêt. Le projet étant une séquence les plus critiques, qui va informer avec plus de certitude exactement quand on pourra compléter. Du progrès a été fait. Il y a des intersections à Edmonton, Mount Pleasant et Brick Road qui sont déjà ouvertes. C'est des bonnes nouvelles pour les entreprises, pour les résidents, pour les passagers. C'est pourquoi notre gouvernement a donné du financement. Pour des entreprises, mais que ça soit clair, on veut ouvrir le système aussitôt que ça soit sécuritaire. Le dé, la députée de Saint-Ouen, question complémentaire, le député d'Auteuil Saint. Merci. Je reviens à la ministre parce que c'est la ministre qui a répondu à la question de saint port mais j'ai pas eu une réponse. La ministre a dit hier ici en chambre. On lui a demandé pourquoi MetroLeaks, euh, on a demandé à MetroLeaks de euh, cacher de l'information de ma collègue de Toronto Centre et Saint Toronto Saint-Paul. Elle a donné sa réponse que c'était inacceptable, qu'elle n'acceptait pas. Mais ce qu'on vient d'apprendre de City News, que cela a eu lieu une deuxième fois. Des renseignements ont été retenus du public. Sur euh, le Eglinton Crossdown, à la demande de cette ministre et du premier ministre. Monsieur le Président, pourquoi cette ministre démontre euh, qu'elle fait la même chose, euh, c'est-à-dire qu'elle cache des renseignements du public quant au transport en commun? On a besoin d'une réponse ce matin. La ministre des Transports. La raison pourquoi on a et pourquoi il y a des retards de transport est parce qu'on avance un projet de loi qui va traiter des questions de transport, parce qu'on veut bâtir tous les projets et ces députés ont tous voté contre ces projets. Et ils peuvent pas avoir un, un, une chose et son contraire. Je comprends la frustration et on travaille avec Metroleaks qui fait la surveillance du système pour assurer qu'on ouvre d'une façon qui est sécuritaire pour les passagers. C'est ce que les Torontois s'attendent à voir. Le député l'envoie face que c'est, que c'est important de ne pas vous faire ouvrir un, un système trop tôt. C'est ironique, il pose la question. Est-ce qu'il a lu les recommandations du rapport qui sont sorties de l'enquête publique du train léger à Ottawa Monsieur le Président, on veut s'assurer que les Torontois ont le système de transport qu'ils méritent, même si les députés d'en face votent contre. Alors, question suivante. Député de Whitby. Monsieur le Président, ma question et au ministre de l'Énergie. L'Ontario a l'un des systèmes d'électricité la plus propre. Nous allons créer des, une émission zéro. À cause de notre, du leadership de notre gouvernement et de son soutien, nous sommes en train de réparer les problèmes que le gouvernement précédent a créés avec une énergie fiable et propre. Monsieur le Président, toute notre province va gagner. Nous avons entendu du ministre plusieurs fois l'énergie nucléaire sont la base de notre système d'électricité et va créer une électricité viable et sans émissions. Mais comme étant, veulent savoir qu'est-ce que le gouvernement a montré pour demander des solutions innovatrices pour l'avenir. Réponse, le ministre de l'énergie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux députés de, de, de Whitby, de, des, des réacteurs modulaires. Le gouvernement a accueilli l'innovation en adoptant des solutions robustes. Et cela inclut l'annonce de l'unicine d'innovation. Ces 50 millions de dollars seront investis dans les trois prochaines années pour commencer des opportunités afin que l'hydrogène soit intégré dans le système d'énergie propre, y compris le stockage de l'énergie. Cela va permettre une stratégie qui va positionner l'Ontario comme un centre d'énergie verte. Ce fonds va nous permettre de contribuer à la fourniture d'électricité et ça va nous aider à construire une énergie propre que nous profitons en ce moment en Ontario. Question complémentaire. Je reviens au ministre. Ce qui est clair, c'est que notre gouvernement doit appuyer des investissements euh, novateurs sur l'énergie propre qui vont positionner l'Ontario comme un chef de file en énergie. Comme on a vu, les prix de l'énergie sont reliés directement à la concurrentialité de l'Ontario. Sous le gouvernement précédent, la production de surplus des nucléaires et hydroélectriques était vendue en perte ailleurs. Il, fallait il faut s'assurer qu'on a le bon mélange d'énergie pour qu'on puisse avoir un avantage concurrentiel et économique. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut dire comment notre gouvernement va s'assurer qu'on a un mélange de production énergétique approprié et comment on va appuyer les familles qui travaillent en Ontario Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, le député a tout à fait raison. On a arrêté de tout un gâchis dans le secteur de l'énergie en Ontario. Le fonds de l'énergie qu'on a eu depuis une semaine va débloquer euh, l'économie de l'hydrogène en Ontario par trois voies. Dans les installations qui existent déjà, qui vont évaluer comment l'hydrogène peut appuyer euh, le réseau d'énergie propre. On va aussi avoir de nouvelles installations d'hydrogène afin qu'on puisse l'utiliser. Et finalement, le Fonds va donner la possibilité d'avoir des recherches, de nouvelles applications novatrices pour l'énergie ici en Ontario. En faisant ces investissements, on ouvre la voie à la croissance économique en Ontario. On euh, euh, veut s'assurer avant qu'on puisse assurer qu'on ait assez d'électricité et pour qu'on puisse avoir l'avantage énergétique pour qu'on soit un chef de file, et ce sera l'économie d'hydrogène. Question suivante. La députée de Milton mountain pour le ministre des Services à l'enfance et Services communautaires, c'est vraiment un programme de où on abandonne les pères des, des parents des enfants autistes. On a demandé d'avoir moins de services et on a attendu jusqu'à 2027 pour une détermination des besoins. Une autre mère était obligée de prendre un congé simplement parce qu'elle devrait rester avec l'enfant à l'école, parce qu'elle était sur la liste d'attente sans fin. C'est... Au-delà du clair que ce gouvernement et ce ministre euh, font tout un échec. Qu'est-ce que le ministre va faire euh, La ministre va faire pour euh, réparer ce système La ministre des Services à la France et des Services Sociaux et Communautaires. Merci. Franchement, je rejette la prémisse de toute cette question. Notre gouvernement mettre en œuvre un programme de niveau mondial qui a été créé par. Euh, la communauté des enfants autistes créée par les parents. C'est un programme basé sur les besoins. On répond à nos jalons comme on le ferait. Et tous les enfants, depuis le début de l'année, ont reçu une invitation. Si les gens n'ont pas vérifié leur courriel, ont répondu au téléphone, ont reçu une lettre. Ils doivent le faire pour assurer qu'ils puissent arriver dans le programme. C'est un programme complet avec des questions de santé mentale, physiothérapie, ergothérapie. Et c'est un effort de créer des soutiens que les enfants vulnérables, les familles, ont besoin. Et notre gouvernement continue à faire ce travail. On fait ce travail depuis longtemps. Et l'enjeu, c'est que malheureusement, il y a des renseignements qui se va dans les médias qui est peut-être inexact. il faut étudier et savoir ce qui est vrai dans ces déclarations. Merci de l'avoir apporté à mon attention. Question complémentaire, le programme dont parle la ministre, c'est d'envoi des invitations, on ne donne pas des services, il faut donner du fonds pour que les services soient disponibles pour les enfants qui ont le besoin. Qu'est-ce que cela dit de l'Ontario que ce gouvernement conservateur enlève des enfants à l'autisme, des soutiens dont ils ont besoin pour avoir une bonne vie. Depuis cinq ans, ce gouvernement conservateur a annoncé, réannoncé des changements au programme pour les enfants souffrant d'autisme. Mais les enfants sont de plus en plus en arrière. Cette ministre a promis de financer 8 000 enfants. Mais en octobre, juste 1 511 enfants étaient, étaient dans ces accords de services. Ce n'est pas des accords, ce n'est pas des services. Et ce gouvernement n'est pas arrivé à son jalon. Est-ce que la ministre peut nous donner aux familles Il a aucune garantie que les enfants vont recevoir des services en temps et lieu Oui ou non La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires. C'est exactement ce qu'on fait, et je rejette la prémisse de votre question. La réalité, c'est qu'on a cinq fois de plus d'enfants. Interruption du président. Je demande à les députés de maintenant de revenir à l'ordre et de retirer. Je retire. Je le retire. La ministre peut répondre. La réalité, c'est qu'on a cinq fois plus d'enfants qui reçoivent des soutiens que le gouvernement euh, avant notre gouvernement, quand, euh, avant qu'on soit arrivé en 2018. À peu près 40 000 enfants reçoivent des services. On répond à nos jalons. Et il y a plus d'enfants que jamais qui reçoivent les soutiens nécessaires. Et absolument, on a écouté. La communauté autiste voulait un nouveau programme. On a développé un nouveau programme qui est un chef de file et on adopte ce programme. L'accès au EIP est accessible et cela a lieu. Cela a lieu. Et en dépit de ce que la députée d'en face dit, je peux vous dire au public, avec honnêteté complète, on adopte le programme de la communauté des autistes pour la... Communauté des autistes qui sont demandé de changer. Et on fait exactement, et on va continuer à faire ce travail important. Merci. Question suivante, la députée dagla Merci. Euh, ma question s'adresse au ministre associé du logement. On a eu un rapport sur les conditions du marché de 2022. Et c'est un autre. Et on a indiqué que les Taux d'emprunt élevé a passé à une demande de propriété à location. L'Association de construction, la Fédération des fournisseurs de logements locataires en Ontario demande à ce qu'on ait des politiques pour qu'on construise des édifices pour la location. Il faut prendre au sérieux, il faut passer des gestes pour assurer que les familles puissent avoir accès au marché du logement. Est-ce que la ministre associée peut partager ce que notre gouvernement fait pour répondre à ce changement du marché? Merci beaucoup. Je veux remercier l'honorable collègue d'Algentine Lawrence, non seulement pour la question, mais du bon travail qu'elle fait au nom de l'Assemblée législative. J'ai eu l'occasion et le plaisir de parler à l'événement que la députée mentionne. et J'ai remarqué comment c'est important pour qu'on continue à construire dans nos efforts collectifs d'avoir plus de logements. L'amélioration du logement, ça fait partie de la solution à la crise du logement. Et notre gouvernement, sur le leadership du Premier ministre Ford et avec le ministre du Logement et l'agent parlementaire, on va continuer à avoir des politiques, on va avoir plus de, de logements. Et je suis fier de dire que l'année dernière, on a vu le logement le plus important, 15 000 dollars, Et vous le comprenez. On avait le plus de logements construits ici dans la province de l'Ontario. C'est clair, Monsieur le Président. Nos politiques fonctionnent et on a les bons objectifs. Merci. Question complémentaire Merci au ministre pour sa réponse. Dans le même rapport, la projection pour le marché 2023 souligne un besoin pour augmenter le, ce qu'on offre pour soutenir la demande. Il va y avoir une compétition entre le marché de la propriété et le marché de, des locataires dans l'année 2023. Notre mar le marché a une offre, même pendant des moments de turbulence. Donc, tel que mentionné par le ministre, moi aussi, j'ai confiance en le fait que nous allons être capables de construire le nombre suffisant d'habitations, pour faire face à la demande Je demande maintenant, quels sont les autres abordages qui sont mis en place pour faire face à la demande de l'avenir Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci à ma collègue pour sa question additionnellement. Notre projet de loi pour bâtir plus de logements plus vite va promouvoir la construction de plus d'unités de loyer et réduire dans un taux de 25 le, la construction des unités de deux, deux habitations ou plus. Monsieur le Président, pour augmenter encore plus la production nous avons de, de habitations, nous avons aussi mis en place des politiques cette législation permet que les résidences principales puissent posséder jusqu'à trois unités allouées sans devoir demander des permis additionnels. Monsieur le Président, les Ontariens méritent avoir des options abordables et, tel que nous l'avons dit déjà, nous allons continuer à faire le travail nécessaire pour y réussir. Question, député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Pour le ministre, pendant l'enquête de Ranfrew, on s'est demandé comment est-ce qu'on va traiter la violence perpétrée à l'Ontario. La journée de la contre la violence des femmes s'approche. Comment est-ce que les femmes vont faire face à ce problème avant que l'Ontario prenne des mesures? Réponse. Merci, M. le Président, et merci à la députée pour sa question. Nous continuons à réfléchir. Nos pensées continuent avec les victimes de cette tragédie et leurs familles. Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité dans leur maison, dans leur communauté. Monsieur le Président, mon ministère a fourni une réponse par un intérêt. Nous allons continuer à travailler de façon transgouvernementale et à continuer de fournir des réponses. Cela va donner du temps pour continuer à faire l'étude et considérer les recommandations et fournir une réponse du gouvernement au complet pour établir quels seront les pas à suivre pour adresser ce problème. Monsieur le Président, nous allons bien le faire. Merci. <applaudissements> Question supplémentaire. Merci. Donner une réponse sans répondre à une question n'est aucune réponse. Ces programmes ne peuvent pas être parfaits à moins que vous les réglez. Si vous savez que quelque chose ne fonctionne pas, on doit le régler. Est-ce que le gouvernement peut-il expliquer combien de temps il a été averti du fait que les perpétrateurs de ces cas de violence continuent à le faire? Et quand est-ce que ce gouvernement va s'engager à régler ce problème? Réponse. Merci monsieur le président. Et je pense que c'est une question excellente. Quand je suis allée au comté de Renfrew, c'était clair que les féminicides n'affectent pas seulement les femmes, mais toutes les personnes de la communauté. Monsieur le président, nous sommes en train d'agir. Nous n'avons fourni que la première partie de la réponse cela reflète le progrès que nous avons déjà fait jusqu'à présent. Monsieur le Président, notre gouvernement fait des efforts fait du travail avec des différentes organisations, la plupart d'entre elles qui se trouvent avec nous aujourd'hui, pour donner aux femmes la chance de vivre en liberté dans leur communauté. Tels que nos investissements, tels que les programmes que nous mettions en place, nous prenons cet enjeu de façon très sérieuse. Nous avons envoyé un plan national au ministère de justice pour qu'il puisse mettre en place les réponses du système de justice. La parole est à député de Brantford-Brand. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la chance de pouvoir poser cette question au ministre de l'Agriculture. Je suis si fière que l'agriculture soit un des domaines les plus forts de ma circonscription. Nos fermiers travaillent tous les jours pour que le marché de l'Ontario puisse appuyer notre économie. Je veux remercier tous les fermiers de ma circonscription pour mettre les aliments sur nos tables chaque jour. Cependant, Monsieur le Président, pendant les derniers jours, on a vu un défi dû à l'interruption de la chaîne d'approvisionnement menée par la COVID-19. On doit comprendre les complexités uniques de ce domaine. Monsieur le Président, est-ce que le ministère peut expliquer comment notre gouvernement appuie le domaine de l'agriculture Réponse. Merci, je veux exprimer ma reconnaissance au député d'en face pour sa présentation, pour être si reconnaissant. Pendant l'automne de l'année 2022, j'ai rendu visite à cette région pour voir l'effet de la pandémie dans ce domaine. On pouvait voir l'impact dans les marchés au niveau, au niveau global. C'est sous le leadership du Premier ministre Ford et de notre de travail en équipe que nous avons mis en place un programme qui a permis de stabiliser cette industrie en particulier. Je veux partager avec vous que récemment, nous avons travaillé sur une entente de commerce avec le Vietnam, ce qui nous a permis d'assurer trois différents programmes. L'un avec une industrie pharmaceutique, aussi une deuxième entente entre des commerces. Donc, Monsieur le Président, le futur est brillant dans l'avenir parce que ce gouvernement comprend les enjeux de l'agriculture et du marché. Et ce gouvernement travaille pour rebâtir cette industrie. Merci. Intervention du Président. Rappel au règlement de la députée de St. Catherine. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais souhaiter à mon mari, qui est aussi mon meilleur ami, qui est... je voudrais lui souhaiter un excellent anniversaire. Il est toujours, aujourd'hui, il a 60 ans. Intervention du Président. Étant donné qu'il n'y en a plus à faire à l'ordre du jour, cette euh, séance est levée jusqu'à 15h. Merci.